et salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur un jeu qui vient à peine de sortir aujourd'hui on est le 7 octobre 2021 il est sorti ce jour c'est the last fire dont je possède la clé grâce aux développeurs depuis plus d'une semaine mais je ne pouvais pas vous le présenter avant la date officielle de sortie au niveau de Steam donc ce jeu est une véritable pépite euh, ce sont les studios Hello Game ceux qui ont euh, réalisé le célèbre No Man's Sky qui ont réalisé cette petite pépite la direction artistique fait particulièrement rêver il est annoncé depuis deux ans et attendu par un grand nombre de joueurs il est disponible sur PC euh, sur toute console mais aussi sur la Switch au programme de très nombreuses énigmes ajoutées à une grosse part d'exploration laissant libre choix aux joueurs pour évoluer à loisir dans ce monde mystérieux euh, on peut ne pas tous avoir la même partie euh, vous partez un petit peu le monde vous l'explorez comme vous avez envie de l'explorer donc euh, voilà vous pouvez partir à gauche moi je vais partir à droite vous allez avoir énormément de personnages à rencontrer il euh, y a différents, euh, différents persos qui sont importants dans le jeu qu'il va falloir trouver, des énigmes à résoudre. Mais tout ça, c'est dans un monde ouvert. Vous allez comme vous voulez. Si vous êtes bloqué sur une énigme, vous pouvez ressortir et euh, continuer votre jeu. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Nous allons donc dans ce jeu incarner un petit personnage surnommé Braise qui va devoir percer les secrets de cet univers où la plupart des êtres de son espèce semble s'être endormi pour de bon. Notre but va être de résoudre les différentes énigmes, entre autres, afin de libérer nos amis et leur redonner l'espoir, car dans ce jeu, il touche l'espoir, la tristesse, la solitude, la joie, l'espoir, enfin, beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Donc c'est assez sympa. Le jeu est composé de différents biomes variant les, les décors du jeu et les lieux où vous devrez sauver vos amis, qui se sont transformés en statues. Donc, différents biomes, à chaque fois que vous euh, dans chaque biome, vous aurez un certain nombre de petits amis, euh, de petits braises qui se sont figés en statues à libérer. Vous, euh, Par exemple, sur un biome, vous allez en trouver six, on verra ça. Euh, dans d'autres, il y en aura cinq. Il y aura des énigmes à résoudre, il va y avoir des personnages avec qui on va discuter, etc. etc. vous allez voir tout ça. Deux modes de jeu euh, possibles, le normal, qui sera plutôt le côté, on dira, difficile du jeu. C'est-à-dire que vous allez avoir le problème des énigmes, mais aussi de l'histoire. Tandis que le deuxième mode euh, vous permet d'explorer l'histoire beaucoup plus que dans le mode normal sans trop vous prendre la tête sur la résolution des énigmes. Donc à vous de voir comment vous allez vouloir jouer votre jeu. Si vous préférez le côté histoire avec moins d'énigmes à résoudre ou si vous, vous préférez le mode normal, où vous aurez les deux combinés. Sachant que les énigmes, croyez-moi, va falloir faire travailler les neurones. Sur ce, on y va, c'est parti pour la découverte donc pour la partie, je, passe en... je, je préfère prendre le mode normal, histoire de bien me, me prendre la tête et faire travailler mon cerveau. There is a place where the lost emperors go as their light begins to fade. Embers stood still. Unable to face what was to come. Alors, on a pu voir notre petit Braise qui a préféré jouer avec un petit oiseau plutôt que euh, suivre ses compagnons. Il en a perdu sa pagaie et il a dérivé. Donc, euh, bah, tout simplement, ses copains ne l'ont pas vu. Ils ont continué leur chemin et lui se retrouve tout seul, ou elle plutôt, puisque c'est une fille. Alors, il ne va pas se valoir, falloir se fier plutôt au, au graphisme, pardon, excusez-moi, au graphisme kiwi bonbon, parce que je peux vous assurer que ça va être du corset. Je l'ai testé un petit peu avant de vous faire la vidéo, et je peux vous assurer que je me suis bien pris la tête sur certaines énigmes. Donc, on va avancer. The world Sword embers on a sacred journey. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le jeu est jouable euh, clavier ou manette. Euh, et on peut aussi y jouer à la manette euh, branchée sur PC directement, ce que je fais moi actuellement that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away. When I noticed the small satchel, The felt heavy, and the statue shone in the light. Ok, donc on a trouvé un petit sac sur un de nos collègues hélas qui est mort. On a pu voir le petit geste tendre. Vous voyez quand on s'approche des toiles d'araignée, ne... on se fait attraper un petit peu dedans. Donc on a trouvé un sac avec une statue. Il a symbol on the floor. Noticed noticed something something wrong. Alors ici en haut à gauche, vu que je suis à la manette, voilà, on peut voir que tout simplement, il faut avec le joystick que je fasse tourner mon le symbole. Jusque là, rien de compliqué, ça se après. On va avoir affaire ici à notre première énigme. Euh, Cette énigme, euh, lors de la démo qui était disponible pendant un temps, euh, avait posé problème. Donc, euh, si vous n'y arrivez pas, je vais vous expliquer comment. Space used to fit. On va choisir la petite statuette. Alors, pour ce... Pour ceux pour qui ce ne serait pas clair, en fait, la petite statue qui est devant la toute première, euh, pas les espèces d'arbres ou orties euh, qu'on peut voir les deux là-bas, il faut en fait qu'on amène la petite statue qu'on a devant au niveau du carré bleu là-bas. Et pour pouvoir bouger, donc si vous bougez avec le joystick comme ceci, le problème il est que vous ne bougez pas la statue. Il faut maintenir la touche, alors je ne sais pas, il me semble que c'est euh, la touche A, pour pouvoir déplacer vous voyez les euh, les pièces sinon ça ne bougera pas et certains étaient bloqués là dessus donc euh, c'est vrai que ce n'est pas euh, ce n'est pas expliqué donc on maintient appuyé et on déplace les petits Ce n'est pas l'énigme la plus compliquée, celle-là je peux vous l'assurer. Je n'ai pas avancé beaucoup dans le jeu, hein. je vais juste terminé 5 à 10 minutes. J'ai senti désolé pour le stranger, maintenant seul dans le noir. Évidemment, notre petit Amber, notre il est triste. C'est ouvert dans une forêt d'un noir. Amber pouvait sentir le peur qui tombe. Ils se sont en train de se passer. Somewhere very unfamiliar. Elle est triste d'avoir laissé derrière lui le petit personnage décédé dont elle a pris la sacoche. felt like they were being watched. Donc avec la touche B, on peut sprinter. As Ember approached, the flames seemed to call out. Alors, on se retrouve ici sur un des premiers puzzles du jeu, enfin le deuxième puisqu'on en a eu un juste avant, mais qui n'est pas très compliqué, mais vous allez voir sérieusement qu'il a des With a feeling like falling, the forest had away. Ember felt lost in darkness and ruin. <laughs> The caged flame stoked new hope et Ember. within reach the flame spoke and ember listened The flame lingered ahead. Was it trying to escape? Or leading the way? It into life. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. I will warn them until they choose to move on and will look to the ghost for answers. This is a place between places. You travel through as your light face but none have passed on in a long time The forest King now holds us here and those who linger will turn forlorn Again that word forlorn. Alors, on peut choisir ce qu'on va lui poser comme question? I am just a guide along the way, to fan the flame. So many lost embers have I seen, more than I could help. The forlorn are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. There are others lost along their journey. Find them and I will guide them. Step backwards, little ember. Look behind. Upon a small grassy cliff rests a forlorn. Okay, donc là, euh, comme vous pouvez le voir en haut, il y a des petits ronds sous le titre La Forêt. Donc là, il y a le petit bonhomme ici qu'on a ramené et il, y a, il faut qu'on en trouve encore 6 dans ce biome là. Pour pouvoir les retrouver, il va falloir résoudre des, des, des énigmes, parler à des personnages et trouver des astuces pour résoudre les énigmes mais aussi euh, pour pouvoir ben, euh, arriver à rejoindre L'endroit où sont les différents protagonistes. Donc on va aller voir quand même la porte en haut. Alors ici c'est le gardien, hein. il va garder tous euh, les petits braises euh, qui se sont égarés comme nous. Il va les garder sous sa protection. The door was sealed shut. Donc la porte est fermement verrouillée parce que tant qu'on n'aura pas ramené tous les petits braises euh, des de, de, biomes, on ne pourra pas, de ce biome-là, du moins, on ne pourra pas euh, ouvrir cette porte. Donc, il va falloir partir à la recherche des autres petits braises. Et c'est là que tout va commencer. Alors, on va, il nous a dit, regarde derrière la flamme, machin, patin, couffin. Donc, on va repartir un petit peu en arrière. Voir si on n'a rien oublié. On a suivi vite l'oiseau. On a vite suivi la lumière. Mais, euh, est-ce qu'on n'a pas oublié des choses Je ne sais pas. Sachant que ce que je vais faire là, c'est peut-être pas ce que j'ai testé moi euh, pendant euh, les 5-10 minutes auxquelles euh, j'y ai joué. On va voir tout ça. Alors ici c'est là où il y avait le petit oiseau, il y a des petits branchages qui bougent. mais Il euh... faut vraiment fouiner partout parce qu'il y a des petits passages nous permettent de euh, d'aller euh, dans des endroits secrets Et on revient vers le début du jeu. c'est là où il était effrayé on peut voir en bas qu'il y a un passage euh, sur la droite hein. alors comment le rejoindre je ne sais pas ça je ne l'ai pas vu moi de mon côté dans ma partie, enfin dans, la, dans le petit test que j'ai fait. Ici on ne peut pas passer, le chemin bloqué. Et ici on revient vers le début du jeu je pense. Mais bon je préfère revenir en arrière, être sûre de n'avoir rien oublié. Voilà, Donc là on revient au début du jeu, donc ici il n'y a pas de passage secret pour pouvoir libérer un de nos petits braises. Donc on va retourner où on était et là il va falloir trouver une solution pour descendre. Il y a tellement de possibilités et de lieux cachés à trouver que ça va pas être une partie de plaisir à trouver tout ça. Il va falloir en résoudre des énigmes, je pense, avant d'arriver à notre but. Alors, hop. Ici, là où on a libéré donc celui qui est près du feu de camp maintenant, grâce au petit oiseau qui nous a aidé. Les lumières qu'on trouve, en fait, c'est ce qui les ramène à la vie. Donc, euh, à ne pas négliger et à ne pas oublier. Ici, il n'y a rien. Sur La droite, non, donc, on va remonter. Je pense pas qu'il y ait de non. S'il a rien ici, je peux pas aller plus loin. Ok, donc l'escalier, on se retrouve donc au feu de camp. La deux possibilités, passer par la gauche ou passer par la droite. Écoutez, on va passer par la gauche, on verra bien. Des ronces. Là, on a pu on, on a pu vu un petit braise mais qui avait pas l'air perdu lui. Alors ici. The old gate was locked. fermée. Et là j'ai pas de clé ni rien du tout qui puisse m'aider. Ah le corbeau. C'est oui. corbeau qui, qui, qui, a, qui a volé la la clé. On a un petit perso là, un petit braise. blaze. Stranger whispers. Ever feel like you are being watched? I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. OK? Je suppose que le corbeau va pas nous filer la clé comme ça hein, ce serait trop simple. De corbeau, et il va super l'ajouter dans le marais. Ok, bon. rien sur la gauche, rien sur la droite qui was nestled between the reeds. J'ai rien dans mon sac qui me permet de pouvoir aller attraper dans l'eau euh, la clé. On peut la voir. Hein, euh, donc, euh... Alors. Il y a des torches ici. Je pense pas que la torche euh, va nous aider pour euh, pour l'eau. À tester, mais euh, la clé est là. Pour la un objet, donc fois plus a. Non, la torche s'éteint. C'est pas ça. Alors, j'ai vu qu'il y avait des petits bosquets de. Comme dans les jeux de survie un petit peu, donc on euh, peut tout cramer je pense. Voilà, et je crois qu'il y en avait euh, quand on est arrivé là, ici voilà, sur la gauche, allez brûler. Alors il y aura différents coffres à trouver aussi dans le jeu. Qui vont nous qu donner des parchemins, des toujours. Les étrangers sur l'eau ont continué sans moi Où ai-je atterri Des plantes se sont étendues pour me faire trébucher Ce sont des morceaux de journaux je pense Qui sont laissés par les petits braises égarés. Donc ça il va falloir trouver les différents coffres Qui vont nous aider à, à retrouver nos petits amis Alors ici je ne peux rien faire, donc je vais redescendre et on va passer donc par le haut, euh, par, euh, par les ronces en haut. Je ne l'ai pas fait personnellement, je n'avais pas débuté par le côté gauche donc c'est pour ça euh, quand j'ai testé que je débute avec vous par le côté gauche. Ok, donc on est dans une grotte très sympa avec plein de toiles d'araignées. The broken net hung ominously around the skeleton's neck. On a trouvé un filet de pêche cassé, ce qui va pouvoir peut-être nous aider à récupérer, euh, à récupérer la la clé. Et là, c'est quoi? Ah, un, un autre de notre collègue. Ah. Alors pour le réveiller. Stranger, pour le réveiller, il va falloir résoudre ce puzzle. Alors, ah on va faire déjà.. Sachant que ça, ça lance, vous voyez, de l'air. Pour réveiller un, un de nos petits bonhommes, il faut absolument. Oh, it was a distant memory. Stolen by the passing Il m'a éteint le. Il m'a éteint le. Ce méchant, il m'a éteint le truc. Hein. Ma flamme. Alors, hop. hop. Est -ce je fais ça? They'd moved through such dark places. D'accord. Est-ce que j'ai moyen de. down they lay down and close their eyes The mais égal parce que là je peux attraper. Euh... Je pensais pouvoir attraper une torche là, mais non, apparemment. Ah, mais je peux prendre une torche. Il va me l'éteindre. C'est pas grave. C'est pas par la clé que je passe. Je vais peut-être pouvoir la rallumer là-haut à gauche. Voilà. Et hop, on va tout le temps brûler. Et donc, on a notre petite lumière pour pouvoir ranimer... Notre petit compère qui est en pierre. Et il pourra ainsi rejoindre le feu de camp. The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? Eh bien, on va ressortir on a le, on, va, on va faire un petit tour là au cas où il y a des loots mais je pense pas peut-être un... oh, sorti par là où je voulais pas je retourne en arrière euh, je vais déjà aller récupérer la clé euh, du corbeau donc vous voyez hein, les euh, les endroits sont cachés pour sortir je vais retourner là où j'avais le corbeau parce que je pense qu'avec la, la, la petite chose qu'on a trouvé le petit filet de pêche on va pouvoir récupérer la clé. Ça va peut-être nous aider. Alors, on sait qu'il est le le corbeau. Donc on redescend ici. reach. Choisir le filet. Ah, mais c'est un filet troué. <rire> J'avais pas sinon Non, ça m'aide pas. Il est troué le filet. Mais il était juste hors de Regardez, il a un trou. Je peux pas utiliser ça. Ça ne sert à rien. Bon, c'était pas ça, on a un filet, mais un filet troué en fait. Bon. Écoutez, on va remonter euh, dans la grotte là-haut. Là, je vois pas. Je vois pas comment récupérer ce maudit clé. Et on va passer par la droite. Bien mmh, mmh, mmh. une toile d'araignée. Je peux pas je peux pas le réparer hein. non. Non. je peux pas récupérer les fils de non ça serait trop poussé ce que je demande euh, on peut pas récupérer les fils d'étoiles d'araignée le réparer ok bon alors si on se retrouve The door was sealed. on se retrouve au, au feu de camp d'accord Donc, on voit bien là, vous voyez, le deuxième est bien là. Donc, il nous en reste 5 à trouver. Euh, bah écoutez, on va passer par la droite. de faire monter la plateforme qui va nous donner à euh, nous amener au coffre pour nous donner un autre journal et je pense qu'il faut passer par l'autre côté pour pouvoir euh... mmh. ici on ne pouvait pas passer par l'autre côté alors grenouille. on a un, un autre petit copain là alors si on regarde en bas on a une grenouille à gauche et il nous en manque une à droite mais on en a une en haut. On va la prendre, je pense que mon avis c'est ça, ça nous ouvre un autre passage ici sur la droite. Euh, hop. de la solitude donc là on a un petit collègue à devoir réveiller aussi mais qu'est ce qui nous attend pour pouvoir le faire alors ça se complique donc donc là pour passer pousser ça celle là Alors, analysons un petit peu la config du jeu enfin, de, de ce qu'on a à faire en face de nous là-bas on a un escalier et tout à fait en haut on le voit à peine je peux pas monter la caméra hélas mais en haut de l'escalier il y a le petit esprit qui va permettre de libérer euh, le petit, le, le, le petit braise qui est ici donc il faut à tout prix qu'on aboutisse à l'escalier qui est là ok Donc, si je m'approche un petit peu, euh, sous l'escalier, je ne vais pas pouvoir y passer. Alors, ici on peut monter. Ok, par contre on ne peut pas descendre. On a une pierre, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces, ce, ce truc-là D'accord, ça, ça fait tourner les ponts. Alors, on va aller voir euh, la logique voulant que ce euh, plutôt vers la gauche qu'il faudrait passer. Il faudrait que je fasse tomber euh, ce rond ici en bas sous l'escalier. Mais là, je peux pas aller plus loin. Il est bloqué. Et là, il est bloqué. Ça me, ça me bloque le passage pour aller de l'autre côté ok alors si je veux aller ici ce qui pourrait être sur la gauche le chemin il me semble plus logique la pierre là qui est sur le poteau on la, fait, on la pousse dans le trou comme ça on peut passer sur la gauche mais il nous manque une pierre là on en a deux de l'autre côté. Si je tire ça, it was hard to make sense of this place. Euh, comme ceci. Il me faut deux pierres en fait, donc là ce serait bien. Je l'ai pas mis comme il faut. Je vais le mettre sur le bout du, euh, du ponton pour que je puisse avoir accès. Voilà. Comme ça, je peux passer derrière après pour la pousser. Voilà. Ok. Après, je monte là. Fait tomber cela là-dessus, ce qui fait qu'on a nos deux pierres pour pouvoir passer de l'autre côté. On va les mettre sur les bords du petit pont. Voilà, qu'on puisse passer. On va tourner ceci. là, On fait tourner le pont, comme ça on va pouvoir poser, pousser, pardon, cette pierre-là, on va pouvoir y monter dessus, si ma logique est bonne. Hop. et là vu qu'on le prend de l'autre sens on va pouvoir le pousser ok et là on ne peut pas descendre donc il va falloir refaire le tour je tourne les ponts pour pouvoir repasser de l'autre côté là je vais pouvoir monter à l'échelle. Ok. Donc là on a trouvé la petite pierre qui va réveiller le petit Braise. Et il ira rejoindre les deux autres. Donc on aura déjà libéré trois. strange's voice was hoarse i just need some time i think to see things clearly quand va lui laisser reprendre ses esprits et il va les de lui-même rejoindre un, les petits copains au feu de camp OK alors ensuite je hein, vais On en a un là sur la droite, on va par là-l'huile. The ember was curious, where did you wake up? I'm headed for the crossroads, it's not far I think, I've heard there's a nest there, a safe place. S on passe par là. Mm. par là, par où je peux descendre, ici, non, oui, non, oui, oui, non, oui, ah, oui, on se retrouve là où on était tout à l'heure, mais là on va pouvoir parler, je croyais que c'est un lapin, mais non, c'est un petit nain, Une âme en peine, hein. rencontre avec le déprimé. Alors pareil, je pense que... Il so va falloir trouver le moyen de ramener la petite flamme pour... Euh... Il va falloir trouver la petite flamme je pense pour pouvoir euh, le réveiller sachant qu'on a des, sou des souffleurs là qui éteignent on va le, le tourner pour pas qu'il nous embête sitting out them every day by the ça ne vous cache pas que je l'ai déjà fait dans dark cette darkness un glimmer une pensée qui comme un drum une pensée qui le fait que j'ai tourné tout avec commencé avec la grenouille hein. euh, le fait que j'ai tourné les ventilateurs planet, hein. ça va empêcher qu'ils m'éteignent la petite flamme hein. et ça c'est une énigme que que j'avais déjà résolu en faisant le test puisque je n'étais pas passé par, par les mêmes endroits j'étais tombé quasi tout de suite sur, sur, sur cette énigme là hein. Mais j'avais cherché quand même. Hein? J'avais cherché ce qu'il fallait faire. <coughs> <coughs> For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort. Spent every day side by side. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so much time feeling like this. The old man looked carefully at the pond their rod at ember well listen to me here rambling on and on it helps though telling someone thank you ember if you need help catching anything you just ask is he not with the filet? Soisy, uh, j the fisherman noticed the broken net and voilà. was carrying I didn't do that either but it seems let me have a look see what I can do <laughs> with a silk thread the fisherman carefully knotted it together With each knot he tied, a net began to Here you go, Good as new. Donc il nous a réparé notre filet de pêche qui va nous permettre de pouvoir récupérer la clé. Ok, donc il nous a parlé d'une grenouille qui se trouverait dans les parage encore faut-il que je retrouve aussi le chemin pour euh, retourner euh... alors ici on ne peut plus y aller maintenant c'est fermé puisqu'on a sauvé euh, notre petit collègue donc euh, ici avec moi et les gps hein, on n'est pas très potes et là, dans un monde ouvert comme ça, où on peut partir droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche, je vais me perdre. Voilà, je reviens là. C'est ça, hein. Alors. Euh... Non, non, non. Ça va me bouffer, Parce que là, j'en viens. Donc, on a un autre petit... Euh... Traveller spoke, you ever had roast frog, friend? I miss a quoi roast frog. Oh how they crackle. Ici on a quoi? Alors là on revient au feu de camp. Il aurait fallu que je passe par le haut, je pense. Et non? Mais non, le feu de camp, c'est à gauche, le, le corbeau. Alors est-ce que je peux rejoindre par là? Normalement non, oui Ben non ah, on, a, on en a un à réveiller là C'est faire hein. Je peux euh, Est-ce que je peux Non, je peux pas euh, repasser au feu de camp par là Non, ça aurait été trop beau Donc c'est bien ce que je dis, il faut que je reparte vers l'arrière hein. Et il faut que je prenne hein, plutôt en remontant sur la gauche. Bonjour madame la grenouille. Restez là où vous êtes. C'est pas que je vous aime pas, mais pas loin. Attends. Feu de camp de la forêt. Voilà. Donc, et là, je vais repartir. Vous voyez, celui qu'on a trouvé, il est là. Hein. Donc Il nous en manque quatre, dont un qu'on vient de voir. Donc, on va repartir au corbeau. On va aller chercher... Euh, de la clé On va voir où ça nous mène hein, tout ça avec toujours un là qui est planqué en haut de la montagne He was nestled between the reefs but it was just out of reach On a la clé Bon, et maintenant j'en fais quoi Ah oui, je dois ouvrir la grille, euh, la petite grille, elle a de, de mini-prison. Satan et corbeau, il nous en aura fait voir quand avoir lâché la clé, je l'ai. The old gate was locked. Ember placed the key in the lock and slowly began to turn it. À moi de faire tourner la clé du verrou okay. c'est assez violent l'ouverture de la porte et là qu'est ce qu'on a on a un autre petit copain qui lui aussi va nous amener vers un autre euh, casse-tête hein. submergé stranger gasped for breath alors Ok, donc ça, ça descend l'eau. Et ici. Alors celui-là, je absolument pas fait. Si je redescends et que je remonte... if they sank or swam. Slowly the tides ebbed, washing over old walls. Là, mais là, et je prends ça. Safe from the inky descends, descends, descends là. Voilà, lâche. On va descendre par le petit escalier. On prends la statue. Elle est là. là, mais là. Ember out a out je vais pouvoir descendre, chercher la petite lumière pour réveiller notre petite amie Il good my feet, friend. Parce que pour ce biome là, on en a quand même 6. Donc lui, il va retrouver son chemin tout seul jusqu'au feu de camp. Donc de ce côté, apparemment, euh, si je dis pas de bêtises, on aurait tout fait. Là, dans la grotte, on l'a fait. Euh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Oui, il m'avait parlé ou pas The stranger whispered. I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice. Is he? I play with uh... him, with Magas. <coughs> de passer. Alors ici on a un asticot. Okay. Donc on a deux statues. Je pense que c'est fait pour boucher le trou. Hein? Hop. Histoire de pouvoir attraper l'astico. Il s'est connu la tête. The worm helpless, with no way to escape. As Emperor picked it up, the worm let out a little yelp. Ok, donc on a notre petit asticot. Alors, est-ce que ça peut aider notre ami le, le pêcheur? Hein? Il n'y a rien là-haut, par hasard. Euh... Si il y a un coffre. On a failli rater le coffre. Hop. Il y a le coffre ici des arbres inconnus un chemin verdoyant un seul lieu de repos un endroit parmi tant d'autres je crie mais personne ne me répond ok donc là apparemment ici on aurait terminé de ce côté là mais on n'a pas fini de sauver nos compagnons allez battant ah, je me suis ce frappe aller très vite Ah, voilà bah, des satanas lui on lui a parlé donc on a un asticot l'asticot pourrait servir au niveau du pêcheur il est que je retrouve dans souci Allez, nous. on est au niveau du, du feu de camp ça voilà, donc les 4 ont bien rejoint. Il nous en manque trois. On a vu qu'il y en avait un pas loin. Euh, je vais passer par la droite. Hein? Alors, il y a des énigmes très simples, hein? mais il y en a d'autres. Elles sont corsées de chez corsées. Alors. La grenouille tant il nous a parlé. <coughs> the frog stared at Ember, its belly rumbling. Montrez l'objet. On les montaste ici C'est ce qu'on nous a dit le pêcheur. Amen. This was not how Ember had imagined the end. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then. I was I'm Oh, She returned a à... by mm -hmm. leading them to a lost forlorn. She doucement, with delicatesse. Elle nous a amené vers notre braise mélancolique ici. Donc, faut le toucher. Oh là là. Faut le toucher et ça nous mène à un autre endroit. Et là, pareil, il va falloir résoudre euh, l'énigme. Alors. Le but de ça, je peux le. Their friends have fallen aside. Retreating from what came next, the stranger had ventured on. Cette énigme, hein. il y en a plein d'autres, vous verrez, on restera sur cette énigme, parce que là je pense que je vais bien galérer, donc lui si je le mets là je peux pas monter, par contre je peux descendre ici, mon but ce serait en cherchant la solution Merci. avance le but est que j'atteigne l'autre escalier là bas je peux pas le prendre C'est une grosse bêtise. Hein. Là, lui, j'ai pas l'air de pouvoir le pousser. Lui, à part le, le mettre là, le faire tomber là. Non, non, non, je pense que celui-là, j'aurais dû le faire tomber en fait là-bas. Ah non, peut-être pas. Non, non, non. C'est ça. Et je me... Ouais. Ok. Et un copain de plus de réveillé. Succès déverrouillé. Braise mélancolique 5. Le stranger parla hésitant. Est-ce que le campfire est crowded Laisse-moi me rassembler. Je te vois là. Donc on a libéré notre collègue, donc tout va bien jusque-là. Euh... Il y en avait un autre... Ouais, vraiment... On ne me recroque pas. Euh... Est-ce que je peux... J'ai un coffre ici Chercher dans ce cas. Ember found the wanderer's diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. L'odeur des grenouilles se propage. Elles en savent plus qu'elles ne le prétendent. Elles me regardent les observer. Que d'énigmes. Alors, comment je vais ressortir de là? La... Sans passer par la par la frog hein. la grenouille hein. par là on retrouve à l'étang <t 'en> <t 'en> <t 'en> La grenouille nous a aidés. Euh, je crois qu'on avait un petit collègue un petit peu plus haut. Ah, je repasse par là. Et les grenouilles en non. On a un ici, un petit copain. Comment je suis passé pour la voir tout à l'heure C'est une bonne question. On en a un là à la droite. Ici. On se retrouve à l'étang. Est-ce que notre collègue le pêcheur va nous dire autre chose On va lui dire au sujet de la grenouille You saw the frog? Did the frog mention me? You ask the frog about me, see what they say. Actually, no, just... Please don't tell the frog how much I talk about them. Poor little worms. They didn't ask to be here. But how do you fish without them? One for me, one for the fishes. Slow them down. They say catching a fish isn't the point. So I tell myself that. I tell myself that a lot. On lui parler de son chapeau? I chased old blue betty round this pond for years. I think the blue betty, uh, is the Best days I of my life catching that I fish. Had <coughs> to use myself as bait. Stuck on me head ever since. If you need help catching anything, you just ask. Okay. Eh bien écoutez, on va en rester là de cette découverte pour ce jeu, The Last Campfire, je vous répète, qui est sorti aujourd'hui 7 octobre 2021, date à laquelle je fais la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous plaît. Les graphismes en tout cas sont super sympas. C'est un jeu tranquille, zen. On n'est pas agressé par la musique, la voix euh, oratrice... Et relativement douce les énigmes là vont vous paraître simples mais je peux vous assurer qu'il y en a c'est à vous tordre le cerveau dans tous les sens il faut vraiment tout explorer le moindre coin euh, là on n'a même pas fait mais même pas un dixième un cinquième du jeu donc vraiment c'est une petite pépite c'est un bonheur pour les gens qui aiment résoudre des énigmes explorer etc ne pas se fier aux graphismes qui sont un peu kiwi bonbon ça ne veut rien dire, parce que tout le reste du jeu, les énigmes, etc, c'est franchement très casse-tête. J'attends vos retours en commentaire, si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Euh, à ce moment-là, je ferai une deuxième partie. Euh, J'attends vos retours, un abonnement à la chaîne YouTube, un petit pouce en l'air, un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, écoutez, on se retrouve soit, si ça vous a plu... Pour une deuxième partie, et ce sera maximum, ça vous plaît, une troisième partie de The Last Campfire, je vous dit disponible depuis aujourd'hui sur Steam aux alentours de 15 et quelques euros, qui a été édité et développé par ceux qui ont fait No Man's Sky. Donc évidemment, hein, ça change des planètes, hein, etc. Mais c'est un jeu reposant, tranquille, je le redis. Et ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça aussi. Merci à vous les devs, en tout cas, de m'avoir envoyé la clé. J'en suis ravie. Et, euh, et bien sûr que je continuerai, moi, de toute façon, ce jeu, ce jeu sur Twitch. Concernant ben vous, YouTube, vous me direz. Si vous avez envie d'avoir un petit peu plus, voire un peu plus d'énigmes corsées au fur et à mesure en avance dans le jeu, je ferai peut-être une deuxième partie ou une troisième partie, selon les retours que vous me ferez avec des petits pouces en l'air et les commentaires. Dites-moi tout ça. Et puis écoutez, on se retrouve pour la suite des Let's Play ou sur d'autres découvertes ou sur d'autres vidéos ou carrément, ben, venez me retrouver en live sur Twitch. Comme ça, vous pourrez discuter directement avec moi. Je vous fais en tout cas plein de bisous. J'espère que ça vous a plu. Je compte sur vous pour les retours. Et je vous dis à très vite. Bye, bye.